Mettre la culture à la portée du plus grand nombre, ça a toujours été la volonté de notre équipe municipale. Grâce aux nouveaux outils numériques, nous pouvons aujourd'hui visiter les plus grands musées, approcher les plus grandes œuvres. Je suis heureuse et fière d'offrir aujourd'hui et d'ouvrir cette fenêtre sur le monde aux Drancéens. C'est ça la culture pour tous. Les microphonies de Drancy, c'est une salle qui regroupe des tablettes avec un grand écran et une interaction entre le grand écran et les tablettes. Et les médiations, c'est pendant une heure, une heure quinze. On a une première partie où on discute d'œuvres. Et ensuite, dans la deuxième partie, on fait un quiz qui résume un peu tout ce qu'on a vu dans la première partie. Donc voilà, le but c'est que ce soit ludique et que tout le monde puisse découvrir, retenir des choses une fois qu'ils ont quitté cette salle. Grâce à la microfolie, on entre dans une autre dimension, celle du numérique. Donc c'est pour nous un atout considérable de pouvoir ainsi offrir à nos publics quelque chose de permanent, de pérenne et de particulièrement accessible. Venez juste tester une seule fois. Vous venez, vous voyez ce que ça donne. Je peux vous garantir que ça va faire partie de vos sorties de Drancy.